Épisode numéro 3, les dosages automatiques, également appelés chez 1000, TwinDOS. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On continue la mini-série consacrée au lave-linge. Alors là, on parle évidemment de l'avenir en termes de lave-linge. Alors ça peut perturber certains, certains connaissent déjà. Vous avez donc les nouveaux lave-linges avec un dosage automatique. Alors, Certaines marques, c'est au-dessus. Vous avez ça chez Siemens, Bosch, Boknet, etc. Évidemment, un des précurseurs, c'est 1000. Donc, en fait, là, ça s'appelle le Twin Dose. Vous avez des lessives que vous achetez et vous venez simplement, voilà, les mettre à l'intérieur. Vous avez les produits de chez eux ou également des bidons vides que vous pouvez remplir par vous-même. Quel est l'avantage de ce type de lavelage Premier avantage pour moi, c'est facile et rapide, dans le sens qu'on ne doit pas chaque fois sortir de la poudre, du bac, mettre dedans, ne pas savoir exactement ce qu'il faut mettre comme lessive. Voilà, vous le prenez, vous le mettez dedans, ça tient plusieurs lavages et vous savez lancer plus vite des machines à laver simplement en, en indiquant la quantité à doser, le, le degré de salissure du linge. Deuxième avantage que vous avez dedans, vous ne surdosez pas. Ça, c'est extrêmement important et va valable pour toutes les marques. Surdoser une machine, c'est vraiment fortement l'abîmer. Et aussi au niveau écologique, ce n'est pas terrible, terrible. Maintenant, il y a certainement des inconvénients, fatalement. Premier inconvénient, si vous n'aimez pas l'odeur de ces produits-ci, OK, il est possible de mettre votre propre produit, mais effectivement, il faut apprécier l'odeur que vous avez dans ces lessives-ci. Deuxièmement, vous êtes relativement tenu par ce type de produit. Mais bon, encore que là on peut trouver un autre avantage. Troisième inconvénient, ça, ça dépend un peu de chacun. Si vous êtes habitué à dire, voilà, moi, il me faut une lessive pour mes textiles foncés, une autre pour mes laines, etc. Cette machine n'est pas faite pour vous. Ça, c'est important à savoir. Donc là, si on se dit, voilà, moi, mon linge, il est lavé avec différents dosages, mais plus ou moins toujours la même lessive. C'est très bien. Si vous dites non, moi, j'aime bien changer, avoir mes petites habitudes. Honnêtement, il faut prendre un lave-linge, on va dire plus classique où vous mettez tout directement dans le bac. Autre chose, dosage automatique veut également dire entretien. Il faudra de temps en temps entretenir votre lave-linge, même si c'est un twin-dos. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode consacré aux machines à dosage automatique. J'espère que vous en savez un petit peu plus, les pour et les contre. Le quatrième épisode est consacré à une option que j'adore, mais qui malheureusement est de moins en moins présente, la récup pleine Abonnez-vous. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, Instagram, Pinterest. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao